Okay. Member statements. Déclaration de député, député de Mishkegwuk, Pay james Merci, Monsieur le Président, I want to bring attention to the... je voudrais susciter votre attention à un, à un enjeu très important pour les résidents et les équipementiers dans ma circonscription. Monsieur le le règlement ne fait aucun sens pour les régions affectées par ces nouveaux règlements. Soyons clairs, je suis entièrement d'accord qu'il faut protéger nos lacs des espèces envahissantes. Par contre... Les limites de zones de gestion des appâts posent des problèmes et ne sont pas réalistes à la géographie du Nord. Speaker, one example. This is only one example. C'est un exemple, un, dépi, un, un commettant de Hurst est le seul équipementier dans la région verte mais ne peut pas euh, acheter des appâts du lac et de 30 km parce qu'il doit traverser la zone de orange pour revenir à la zone verte où il peut utiliser et acheter des appâts. Ce nouveau règlement fait en sorte que des résidents sont assujettis à des amendes et s'ils sont arrêtés par le ministère, mais c'est aussi au détriment des, des affaires et des entreprises. C'est simplement ridicule. Nous avons rencontré et adressé des problèmes au gouvernement. Nous avons fait des recommandations. Avec la pêche et les élections qui arrivent à grands pas. Cette situation, est en, cette situation est encore plus pressante. Je voudrais que le gouvernement puisse comprendre l'urgence de cet enjeu et de comprendre avec les communautés touchées d'arriver à une solution qui est logique. Merci. Député de Markham Unionville. Merci. Aujourd'hui, je suis ravi de partager euh, des investissements en soins de longue durée qu'on a apportés dans ma circonscription de markham unionville La, le vendredi dernier. Je me suis joint au ministre euh, Calendra et mes collègues en annonçant euh, trois nouveaux euh, foyers de soins de longue durée 640 nouveaux lits dans Markham et Witchchurch-Stouffville. Les investissements tels que ceux-ci sont importants pour s'assurer que a... les personnes âgées ont les soins qu'ils méritent, surtout que l'ancien gouvernement libéral n'a seulement rendu disponible 611 lits entre 2011 et 2018 en laissant une liste d'attente de euh, plusieurs milliers de personnes. Je suis surtout fier des foyers Mengcheng et Langyi qui seront bâtis à Unionville, qui permettront d'avoir 576 nouveaux lits de soins de longue durée dans ma circonscription. Par contre, des investissements dans les personnes âgées ne s'arrêtent pas là. Je suis aussi emballé de pouvoir partager que les foyers de soins de longue durée vont recevoir 2,5 millions de dollars pour augmenter le nombre de membres de personnel. Et Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui prend au sérieux les soins de longue durée et j'ai hâte de voir comment ces investissements vont pouvoir améliorer la vie des Personnes âgées dans ma circonscription. Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre, merci. Un des meilleurs moments de, de mon temps ici, ça a été le 4 mars 2021, alors que tous les partis ont décidé d'adopter la loi Rowan. Et M. Raymond Shaw était là et on a pu travailler avec son bureau pour envoyer un message aux exploitants des foyers de soins de longue durée que c'est illicite et injuste d'émettre des interdictions de passer euh, des êtres proches de de, des résidents lorsqu'ils soulèvent des préoccupations concernant la santé de leurs proches. Mais ce qui est préoccupant, c'est que d'autres incidents de ce genre ont quand même eu lieu. Euh, moi et la chef de l'opposition officielle, on est allé à Peterborough hier matin, j'ai rencontré T Diane Tamlin. c'est la fille d'un père qui est dans un foyer de soins de longue durée, qu'on a, qu a imposé trois infractions par le ministère des Soins de longue durée et ce foyer de soins de longue durée a émis un, un, une interdiction de passer, d'entrer euh, à Diane et qu'elle ne peut pas aller à certaines rencontres. Les, ces rencontres pour les et familles sont censées être là. Midi, euh, c'est différent, mais cet exploitant a une mauvaise réputation dans la ville de euh, Peterborough a agi de cette manière extrême. J'étais là avec Diane pour lutter contre cette interdiction de passer et j'encourage le ministère de retourner à la à négociation et d'assurer que les droits des proches sont respectés. Député de Oakville-Nord, Burlington, merci. Je suis ravi de prendre la parole et de marquer 200 ans de l'indépendance grecque. Il y a 201 ans, on s'est levé en tant que Grecs contre l'empire le, ottoman. Et c'est une terre de philosophes tels que Platon et Aristote et des leaders tels que le leader Alexandre. Ils se sont établis partout au monde, les Grecs, en commençant par la région de la Méditerranée, de la mer Noire et maintenant se retrouve sur tous les continents où, en Ukraine où les grecs habitent la terre depuis des milliers d'années. Ils ont lancé la société d'amis à Odessa pour libérer la Grèce. Il y a des gens qui se sont joints à eux durant ce mouvement de liberté et euh, ils ont lutté contre, pour la liberté comme les gens de l'Ukraine le font. Et il y a des gens de la diaspora qui sont dans plusieurs différents domaines que la science, l'éducation, les sports. La liberté de la Grèce a été euh, une cause pour plusieurs nations. C'est une liberté qui est souvent menacée, une qu'on a dû lutter pour pendant plusieurs années. Ce n'est pas une lutte qu'on gagne une seule fois, c'est plutôt une lutte qui continue d'être libre de pouvoir choisir leurs propres représentants politiques et de vivre dans la paix. Les gens de 1821 ont lutté pour ce droit et aujourd'hui, ce même esprit et ce même patrimoine mènent ce, cette lutte pour une Ukraine libre, longue vie à la Grèce et à l'Ukraine. Merci. Déclaration de député, député de Thunder Bay à Merci, Monsieur le Président. Alors qu'on s'approche de la fin de cette séance parlementaire, je veux vous dire que ça a été un grand honneur pour moi de représenter mes commettants. Ce travail, souvent, nous empêche de passer plus de temps avec nos proches. On, on peut rater des anniversaires, des occasions spéciales. Souvent, on est très occupé. Et la COVID a imposé l'isolement aussi. J'ai trois petits, petits enfants extraordinaires euh, ou trois enfants extraordinaires et, et trois et plusieurs petits enfants, deux d'ailleurs qui grandissent beaucoup trop rapidement. On vient tous ici avec notre propre expérience, et, mais en tant que mère et grand-mère, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ça me rappelle ce qui est très important dans la vie, et c'est grâce à l'amour et au soutien de ma famille ils me permettent de faire ce travail. Ils m'encouragent, ils m'appuient, ils prennent soin de mes animaux domestiques, mes plantes. Je ne voudrais pas faire ce travail sans eux. Je voudrais les remercier du fond de mon cœur et je dois aussi reconnaître les gens dans ma circonscription qui travaillent pour l'Ukraine et le peuple en Ukraine. Mes parents ont survécu la deuxième guerre mondiale et je pense à eux lorsque je vois toute la dévastation qui a lieu en Ukraine je pense à, à devoir protéger ces enfants durant cette période de guerre et je suis tellement reconnaissante que mes enfants sont en sécurité et peuvent être prospères et je continue de faire ce travail pour améliorer le monde. Merci. Thank you very much. Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa Vanier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour les Ontariens qui ont toujours un endroit où vivre, c'est difficile d'imaginer comment ça peut être pour une personne itinérante de se trouver sans euh, un toit. Personne ne devrait vivre dans la rue ou de trouver un refuge au sein d'un organisme communautaire de dépendre sur un refuge. Pour un toit, ce n'est pas une façon de vivre ou d'attendre dans un hôtel pour avoir accès à un logement subventionné n'est pas une façon d'élever ses enfants. Tout le monde devrait avoir la chance d'un nouveau départ et d'avoir un ménage. C'est un des meilleurs outils pour motiver les gens à s'intégrer dans la société et de participer à l'économie. Nous savons que le modèle de refuge n'est plus durable et qu'on doit leur donner plus d'aide. On sait qu'on doit avoir plus de logements abordables pour éviter que des gens se retrouvent dans la rue. C'est pour cette raison que j'ai mené un groupe de travail pour les logements abordables avec mes collègues municipaux et ce que j'ai entendu, ce que j'ai découvert avec des recherches et des consultations avec des experts d'ici et à l'étranger, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est la volonté politique et, et des gestes concrets pour changer la situation. Je vais déposer un projet de loi qui va euh, comprendre tous les résultats de cette consultation. J'espère que le gouvernement va en prendre note et que le gouvernement offrira des mesures plus concrètes pour s'attaquer à ce problème. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga, Aaron Mills. Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter la communauté pakistanaise canadienne avec cette Journée de résolution du Pakistan. J'ai pu accueillir le ministre de l'Accessibilité des soins de longue durée à deux différentes reprises dans ma circonscription. On a rencontré plusieurs personnes âgées et plusieurs foyers de soins de longue durée, tels que le village d'Aaron Meadows et Van Franco Homes. Lorsque les personnes âgées ont un problème, ils nous demandent de l'aide. Ils savent que notre gouvernement travaille très fort pour rendre leur vie plus facile. C'est pour cette raison qu'on a offert des soutiens pour des maisons de retraite pour améliorer la situation et d'embaucher plus de personnel. On a aussi annoncé le mois dernier qu'on va distribuer 100 millions de dollars grâce au fonds de subvention pour les personnes âgées. Ce financement va permis, permettre d'appuyer plus de 250 organisations à Mississauga. Cet investissement permettrait l'organisme Schwab Helping Hands, qui offre des repas aux personnes âgées et aussi d'aider à ceux qui sont aux prises avec l'isolement et l'association Fugana pour enseigner le tai chi aux personnes âgées. Et nous rendons la vie plus accessible et nous améliorons les normes pour les établissements publics et nous offrons aussi des crédits d'impôt pour que les ménages des personnes âgées soient plus accessibles et sécuritaires. Les plus vulnérables peuvent faire confiance qu'on est solidaire avec eux et qu'on est là pour eux. Merci. Merci. House to to order. je demande je vous rappelle à l'ordre Monsieur le Président, le sous-financement dans les soins de santé et un problème de dotation a rendu le système en crise. Nous savons que les aînés qui y vivent avec des déficiences aimeraient bien recevoir les soins à la maison au lieu d'un hôpital ou dans un foyer de soins de longue durée. Ils veulent vivre dans leur propre maison afin d'être soutenus et appuyés par leur propre famille et d'être respectés. Souvent, les services ne sont pas disponibles et. Un quart des Ontariens qui vivent avec euh, des problèmes comme la, des maladies dégénératives doivent confronter à cette situation. Philippe, qui a une démence, a décrit que les situations sont difficiles, surtout pour ses familles et les partenaires de santé sont des zéros. 70 des soins à domicile sont fournis par les partenaires de fournisseurs de soins à la maison et ils demandent à ce gouvernement de soutenir les gens ayant la démence à investir dans les soins à domicile. Le Premier ministre a dit non à une mesure législative afin d'investir dans ce secteur. Donc, il est difficile de comprendre pourquoi est-ce que ce gouvernement ne se soucie pas de cette population afin qu'ils reçoivent la dignité des soins à la maison. Les aînés et leurs familles font du mieux qu'ils peuvent afin de prendre soin de leurs proches. Donc, il est temps que ce gouvernement avance vers l'avant et d'aider les autres. Merci, Monsieur le Président. Dé... Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest, les gens, à travers la RGT, utilisent les transports en commun à chaque jour et pendant que les travailleurs retournent en personne aux emplois. Cela est très important et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'ai annoncé que Metrolynx ayant reçu du soutien et de financement, va implémenter une nouvelle station, une nouvelle station de Go dans ma circonscription à Niagara-Ouest et c'est une bonne nouvelle pour les locaux. Cette station va permettre de connecter les gens vers leurs emplois, les services, et en réduisant la congestion et améliorant la qualité de l'air. L'expansion de ces services est essentielle à l'économie et au développement. Et cette station va améliorer l'accès à des entreprises dans la ville de Lincoln et va attirer des touristes dans la ville. Et cela va améliorer les systèmes de transport en commun dans ces villes. Cette station va progresser l'économie, connecter nos collectivités pour le futur à venir. Cela représente juste un exemple de la manière dont le gouvernement continue à soutenir, soutenir euh, l'économie ontarienne ici à Niagara. Merci. C'est la fin de la période.